Good morning, allez-y, donnez-nous aujourd'hui le nishmat, apparemment, de Rabbé Nisraël, vous finissez de vous rabatester, et Charlie, Shalom, Ben, Germaine, Sarah. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sacré-Divinotte, Péricule, Guimel, Mishnah, Guimel, Rabbé Nézer, Ben Yahako, Romer. Kola kavash, et Ymina ish, Keilou, Hinishto. Mais Kola kavash, et Naminah ish, Keilou, et Na ishto. Na, une Mishnah, qui va donner une généralité, qui va être ensuite explicité plus amplement dans la Mishnah Dalet et Hei. Donc je veux quand même, on va traduire les mots, et on va expliquer le principe, et même un petit peu l'exemple de la Mishnah Dalet, et puis après, ils vont faire la Mishnah Dalet, vous allez beaucoup mieux comprendre, mais c'est pas très compliqué. Rabelézorményakov, Omer, Rabelézorményakov enseigne, « Kola akava she'imina ish, toute retenue qui provient du mari, eh bien, ke ishto. on considère que c'était sa femme. « Kola akava she'enamina et toute retenue qui ne provient pas du mari, que il ou Enaishto, on considère que ce n'était pas femme. Vous n'avez à peu près rien compris, et c'est tout à fait normal. En fait, on, je vous explique d'abord le principe, après on va revenir dans les mots. Ça se passe comme ça, d'abord je donne le, la, le principe. Il y a une... Lorsqu'on marie une petite fille qui n'a pas de père, on a des Kedushin, mais des Cette fille-là, elle a deux moyens de sortir, de redevenir libre. Trois même, si le mari meurt, mais ça on n'en parle pas. Mais il y a deux solutions. Soit le mari, lui donne un guet parce qu'il en a marre d'elle, ou soit, elle, elle en a marre de lui, et puis là, elle a la possibilité de refuser les Kiddushin. vous rappeler le Mi'ouni, c'est le sujet de notre chapitre, les Ma'en. Refuser, elle refuse le mariage qui a été fait. Ouais, étant donné que, si vous voulez comprendre le principe, et c'est d'ailleurs important pour comprendre plus précisément dans la prochaine Mishnah, c'est quelque part, elle s'est mariée quand elle était petite. Comme on a vu dans la Mishnah précédente, il fallait son consentement. Donc elle a donné son consentement quand elle avait 6 ans. Et quand elle arrive à l'âge de 9 ans, elle a réalisé que finalement, c'est pas du tout ça. C'est un mari ignoble qui n'allait pas le coup, et elle s'est fait aveugler tant qu'elle était petite, mais maintenant elle comprend que c'était une grave erreur de jeunesse, ou d'enfance. Et bien dans ce cas-là, elle refuse. Ce qui se passe de très original, c'est que lorsqu'elle refuse, elle déracine complètement les kidushin. C'est-à-dire, j'explique, si je me marie aujourd'hui avec une femme, avec une petite fille même si vous voulez, qui a 8 ans et qui a un papa tout à fait normal, je me marie en lui donnant les kidushin. Je reste marié deux ans, à la fin j'en ai marre, je la divorce. À dix ans. Est-ce que je peux me marier ensuite avec sa grande sœur La réponse, est elle. non, pas du tout. Parce que sa grande sœur, c'est la sœur de ma groucha. Et la sœur de ma femme, même après divorce, ça reste ma belle sœur, que je n'ai pas le droit de me marier. Si la femme décède, elle a le droit de se marier, mais si elle ne décède pas, on n'a pas le droit de se marier avec elle. D'accord Eh bien, figurez-vous que si, donc du coup, on... je remets maintenant à la petite, lorsque je me marie avec la petite fille, s'il y a eu un vrai, des vrais kidouchines d'abord, et je la divorce, je ne peux plus marier avec sa sœur. Si je me suis marié avec elle, des kidouchines, mais des rabananes, parce qu'elle n'avait plus de père, et qu'elle a refusé les kidouchines, après, après euh, deux ans, elle dit, elle en a marre de moi, elle fait le mioun, elle va, ben, le refuse au bedin, mais ça veut dire qu'elle n'a jamais été mariée, je pourrais me marier avec sa sœur, Elle, elle pourrait se marier avec mon frère. Vous avez compris Par contre, si je me marie avec la petite fille, mais elle ne fait pas le Mi'un, c'est moi qui lui donne un guet, mais des mais je lui donne le guet. Dans ce cas-là, je vais interdire, ça, sa sœur va devenir interdite pour moi. Je ne pourrais plus marier avec elle. Même si c'est que de ou une rabanane. Parce que le principe, il est comme ça. Si elle est, je la, je la divorce, si je la divorce, puisque je la divorce, divorcer une femme, ça signifie que jusqu'à maintenant, c'était ta femme, à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus ta femme. Mais dans le passé, c'était ta femme. Alors que, alors que, alors que lorsqu'elle lorsqu refuse, elle déracine ça, elle nous dit c'était une erreur de jeunesse. Donc, si c'était une erreur, elles n'allaient jamais été mariées. C'est comme une femme qui mariée. Ouais, imaginez, il y a plusieurs cas, je n'ai pas envie d'entendre les détails, mais imaginez, je me suis marié avec une femme, avec une certaine condition, puis finalement, il s'avère que la condition n'est pas remplie. On aura l'occasion de parler plus longuement, mais vous comprenez que si la condition n'est pas remplie, c'est ben, des racines et qu'il Elle n'a jamais été mariée, donc ça, dans ce cas-là, je peux marier avec sa sœur, Ça s'appelle fait Après, il y a des, des, des, des détails que je ne veux pas rentrer dedans, mais en tout cas, le principe, vous avez compris. C'est ce que la machine a m'a enseigné. Avant de revenir dans les mots, je vous explique, en fait. C'est comme si je pourrais dire. Toute femme que toute petite fille, mariée, mider que je vais divorcer avec un get, eh bien, on considère que c'était ma femme. Toute petite fille que qu'elle qu va sortir de chez moi parce qu'elle va refuser le, le kibushin, de faire le mion. Dans ce cas on considère que c'est plus sa femme et ça va tout permettre. Ça, c'est le principe de la Mishnah qui exprimerait ça de manière comme ça, en me disant si je le divorce avec un get, ça signifie qu'en fait, quand elle était retenue chez moi, c'était moi qui la retenais, jusqu'à que j'en ai eu Mardel et je lui dis allez, brd, je veux plus de toi. D'accord Alors que, quand, quand, donc ça s'appelle qu'elle était retenue à cause de moi. C'est intéressant que la Mishnah, en fait, au lieu de me dire que je la divorce avec un guette, la, la Mishnah, elle s'intéresse à me dire, non, tout ce qu'elle était retenue à cause de toi. Peut-être que c'est pour inclure un autre cas un peu particulier dans la prochaine Mishnah, je vais peut-être vous dire tout de suite, comme ça, ça va vous, vous retarder un petit peu le... Le Sérail jusqu'à la prochaine Mishnah, ça sera plus facile pour comprendre l'idée. Vous avez compris le principe d'abord. Donc tout, tout ce que la femme elle, est retenu à cause de moi, parce qu'en fait c'est moi qui ai décidé de mettre un terme à notre mariage. Alors dans ce cas-là, c'est comme si que c'était ma femme. Tout ce qu'elle est retenu, pas à cause de moi, mais à cause d'elle. c'est parce qu'à la fin, on a eu marre, elle a dit allez, j'en ai marre. Il ne sait pas en fait, c'était, tout était dans ses mains, c'est qui a décidé de dire moi, allez, maintenant je veux plus. Dans ce cas-là, on considère que c'était plus sa femme. Ça c'est les mots, on a repris maintenant le Mishnah, on a déjà tout réexpliqué, maintenant je vais vous introduire la petite notion un petit peu particulière. Est-ce que vous savez que, elle et euh, pas jamais dans la Torah Donc, quitte était. si jamais je divorce ma femme, elle va, elle, se marier avec quelqu'un d'autre. Après, ce quelqu'un d'autre la divorce, ou elle devient veuve, et après elle veut se remarier avec moi, je ne pourrais plus me marier avec elle. Parce que dès qu'elle a, Lo yuchal bala la shuv la karta akhre asher c'est un pas dans la Torah, donc, c'est, qui me dit qu'une fois que la femme elle a été divorcée, qu'elle qu est partie de a à le premier le, le mari ne pourra plus la reprendre après qu'elle ait été impurifiée. Donc on considère que vous imaginez un petit peu l'ambiance un peu malsaine, aujourd'hui c'est ma femme, demain c'est mon copain qui la prend, qui après elle va la mienne, ça marche pas comme ça. Mais c'est que de qui Shinken, mais bon, pas rentrer dans ces détails, ça ne me concentre pas. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est par rapport à la petite fille, quelque chose de très original, c'est qu'en fait, on verra plus dans les détails dans la Mishnah, mais imagine que je me marie avec la petite fille. Après, j'en ai marre d'elle, j'ai la divorce. Après, elle, elle vient elle me dit « non, remarie-moi ». Après, j'accepte, je la remarie, après elle fait le mioun. On apprendra dans prochain Mishnah qu'en fait, elle va déraciner tous les kidushins, même les premiers. Oui, je reprends. À 6 ans, je donne les pour me marier avec elle. J'ai vécu avec elle 2 ans. Après, j'en ai marre, je l'ai divorcée, elle avait 8 ans. À l'âge de 9 ans, je la remarie. de nouveau. Et à l'âge de 10 ans, elle me dit « en fait, t'es une crapule, je, te, je, je fais le mioun ». Est-ce qu'elle divorce Est-ce qu'elle annule, elle fait le million sur le dernier kidushin de la, fait à l'âge de 9 ans Ou finalement, elle réalise que finalement toute son histoire d'amour avec moi, c'était tout, c'était pas intéressant. Et elle déracine tout, tout rétroactivement, elle la réponse, c'est qu'elle déracine tout rétroactivement. Ça aura des grandes conséquences pour les histoires de remariage. Mais là, on s'arrête là déjà, et on verra ça dans la prochaine Mishnah. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Azlachah. C'est là.